Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo, une nouvelle VDHS qui va changer un petit peu parce que pour des raisons techniques je suis obligé de prendre ma scène de stream pour pouvoir la faire mais après vous ça vous changera parce que contrairement à avant où j'avais une webcam puis une caméra à part... Pour les vidéos, cette fois, j'ai euh, bah, du coup la même caméra sur les vidéos et sur les streams. Du coup, en termes de qualité et tout, vous n'y perdez pas. Donc, je pense que de toute façon, vous... Ah, quand je fais une VDHS, vous vous en battez les couilles. On est sur une petite vidéo avec un titre particulier, un poil putaclic sans doute. Mais c'est mon avis, vous devez de le respecter. Car je pense qu'actuellement... Et certains ont déjà fait des vidéos dessus, donc je ne je fais pas je fais pas très original. voire. Oh, il a failli prendre le double. Voire pas original du tout, mais aujourd'hui... Allez, montre-toi petit nice. Oh, le double pour Zach Nani, let's go Je fais une vidéo sur le nouveau skin de la Krieg, celui qui coûte 20 balles, celui euh, qui vole, regardez, magnifique C'est absolument superbe, je suis trop fan de cette Krieg, vraiment, je l'adore, je, la je le trouve archi réussi, au point où je me permets de dire, et vous avez le droit de pas être d'accord, mais sans déconner, c'est le meilleur skin de l'histoire de cette licence. Je le pense vraiment, l'animation qui va avec, le flow du dragon, les ailes, machin, tout ça, je suis absolument conquis. Ça me parle, alors je sais qu'il y a des gens qui ça ne parle pas. Hop, attends. On va mettre quand même un petit trophée pour aider. Hop. Là, là, on est dans une position où je me demande comment on fait pour tenir. Hein. C'est miraculeux. Hein. C'est absolument miraculeux. Mais ça tient. Attends, je... I'm here. J'y suis, j'y suis. T'inquiète, je suis là. Non. fais confiance à Kaznani, même s'il n'a pas pu prendre le double. Donc, ça me fait plaisir. Petite game de ligue un petit peu serré. Mais vraiment, ouais, ce skin, je le trouve tellement sexy. Alors, certes, il coûte cher. Je crois qu'il coûte 15 euros, un truc comme ça. Donc, ça fait de moi un pigeon, tout ce que tu veux. Bon, <rire> le pigeon de Zak. Non, non, non, non. Non, ça, ça aurait été... J'ai failli faire la poule. Bon, je vais éviter de le faire, mais vous avez capté. Ça fait sans doute de moi un pigeon. Maintenant, à côté, franchement. Alors, attention, il y a quelqu'un. Alors, je vais dire, peut-être une populaire opinion, mais je pense même qu'elle devrait être populaire, tellement elle est de bon sens. Si des skins à 10 balles, 15 balles, des skins à 10 ou 15 balles, c'est ce qui nous permet d'avoir du coup euh, toutes les cartes, les armes, etc. gratuitement c'est le feu, parce que rappelez-vous que quand même à l'époque sur Ghost par exemple, on payait les skins 1 ou 2 euros, euh, notamment, qui se rappelle du euh, skin qu'on avait tous Celui euh, sur la bœuf là, tu sais un skin un peu avec, euh, et ou alors le, le, le pack d'annonceurs avec la voix de Snoop Dogg là. Le double, pour Kaznani. Nani. Oh, peut-être le trip, ça aurait été magnifique. Donc, euh, à l'époque, on payait absolument tout. Maintenant, on a quasi tout de gratuit, à part les skins. Et en plus, tu peux rajouter euh, sur tes variantes des skins de que t'as. Alors vraiment, là, c'est si tu veux partir sur le drip full Nicolas Sarkozy. J'appelle ça le drip Sarkozy parce que c'était quand même quelqu'un de d'assez bling bling, notre ancien président. montre ta petit. On a un top vert. Fils de pute. La chatte que t'as. La chatte que t'as. Ah j'ai plus de balle, j'ai plus de balle, j'ai plus de balle, le drip de rajouter un skin en or, j'aurais pu faire le drip avec le skin en diamant, je l'ai fait que avec le en or, il y a quelqu'un ici, je le sais, je le sais, je, je sais qui c'est, ah ça me fait perdre mon duel, j'aurais sûrement oh, oh, dû rester en full visée, c'est dommage, c'est dommage, donc là j'ai rajouté sur un le skin en or, et alors là, est-ce que vous préférez ou pas, moi vraiment, je préfère encore plus ça, le skin en or, plus les ailes de dragon, alors, en plus on peut marcher, Dans bon, ça on gagne 127 à 14, donc je me permets de le montrer comme ça, mais je le trouve absolument magnifique, donc ce skin me, me convainc. Et ouais, voilà, pour finir, pas spécialement le débat, mais ce que j'étais en train de dire avant. Je préfère payer des skins, même s'ils sont un petit peu chers, et que tout le reste, cartes, euh, euh, nouvelles armes et compagnie, soient tous gratuits. Même s'il y a le Season Pass, on se comprend. Foncièrement, il reste gratuit plutôt que de tout payer comme avant alors en plus ils ont mis sur la crique qui est une arme puissante donc ça fait plaisir parce que t'as l'occasion de l'utiliser je l'ai aussi utilisé sur Warzone et il est euh, pas mal il est pas mal sur Warzone aussi franchement je dois avouer qu'il y a petit flow. bon vous allez bien ou quoi les gars tranquille alors c'est sur ma nouvelle caméra je vous en avais parlé sur la dernière vidéo faut que j'ai une nouvelle caméra je pense que vous l'avez compris euh, une caméra de, de qualité une Sony A7C euh, j'ai pas encore totalement poussé les réglages en fait faut que je mette un deuxième mode un mode de stream où elle sera en 1080p parce que du 4K en stream c'est c'est galère sans nom. Donc, il faut que je mette un mode pour les streams où elle sera en 1080p et un mode pour les vidéos où là, je vous ferai du 4K pour voir encore plus la différence. Par exemple, j'ai regardé sur la vidéo d'hier, la différence n'est pas marquante. Genre, euh, on n'est pas là. Ouah, nouvelle les ouf. Alors que quand je suis passé de la simple webcam euh, Logitech euh, Brio, là, quand je suis passé de la Logitech Brio à la caméra Sony, bah là, effectivement, en stream, on voit des diffs de ouf. Donc, ça me fait plaisir, ce petit step-up en... Ce petit step-up en matériel. On est bon. On est bon, les mecs. J'ai l'impression d'avoir cette big dick energy. Ça, c'est aussi le fait de grandir. Les gars, j'ai 26 ans dans quelques temps. Euh, certains ici me connaissent, sans doute, depuis que j'ai 20 ans. Tu vois, j'ai grandi avec vous, les mecs. Vous, vous avez grandi avec moi. Bref, on a grandi ensemble, au global. Je pense qu'on peut se permettre de dire ça. Oh là, le petit double de Kaznani sur son, sa petite dragon. Attends, hop, regarde. On va se permettre d'envoyer du drip avant de... Et voilà, et on vise, on prend la série de 6, 7 baby, série de 7, vous croyez quoi Donc euh, quand j'étais plus jeune, avant je m'en battais les couilles du setup, vraiment j'avais une caméra G7X, un micro, un NT USB il y a un rod NT-USB et ça me suffisait amplement. J'essayais jamais de step up, de prendre un peu au-dessus ou quoi, ou d'investir tout simplement. Là, depuis que j'ai un petit peu grandi, d'une, je le fais, et deux, je sais pas comment dire, je prends du plaisir à le faire. C'est-à-dire que je prends du plaisir à acheter un nouveau micro, une nouvelle caméra, un objectif. Tu sais, le, le, le bon matos, maintenant, ça me fait bander, les mecs. Le bon matos, ça me fait bander. Alors qu'avant, je m'en battais les couilles tant que c'était fonctionnel, que ça me permettait de faire des vidéos. Même si c'était pas incroyable, j'achetais et... et... Oh là là là là là là Et croyez moi que je l'utilisais jusqu'à que, que mort s'en suive hein. Je l'utilisais jusqu'à que mort s'en suive Je pense que c'est ça aussi maturer, Tu vas devenir un peu plus mature Et c'est step up tu vois la, la qualité de De mes contenus et compagnie Et j'espère que ça vous fait plaisir Même si j'avoue que je suis dans une phase un poil compliquée euh, Alors attendez Maï Maï Il est en bas ah, désolé je me permets, <rire> même si je suis dans une phase un poil compliquée, c'est une question de burry offert par Joël parce que j'ai gagné un pari là au LFL Même si je suis dans une phase un poil moins euh, fast sur YouTube parce que vraiment je fais un poil moins de vues, enfin même un peu moins de vues, même sur des même sur des contenus Que j'aurais pensé efficaces. J'avoue ça me fait un peu chier mais vas-y vas-y on repart, on repart Et on garde le moral haut et on va reprendre le bon rythme qu'on avait novembre-décembre Car je pense qu'à l'heure actuelle de toute façon il n'y a que ça à faire avec les petits Z stories, le prochain arrive ce sera sur l'histoire de la structure Cloud9 les mecs, l'histoire de la structure Cloud9 une des plus grandes structures américaines Oups, j'ai failli canner après avoir fait Fnatic et Faze puis après derrière j'ai un autre sujet et ça ce sera un sujet sur <rire> ce sera un sujet sur un truc de franc-maçon des tentatives de meurtre, bref vous avez peut-être vu passer des articles moi j'ai synthétisé tout ça et vous allez voir, vous risquez d'être choqué. 35-12, top dégâts de la game, top dégâts de mon équipe et tout. Je pense qu'on peut dire que... Euh, achetez le skin, voilà, j'ai pas grand-chose à dire. Achetez le skin, mettez le code... Euh Rien du tout, parce qu'il n'y a pas. Mettez le code Nanny et enjoyez tout ça. 250 à 68, ça fait plaisir. Une belle game gagnée. Oh là là là, là. la killcam finale pour Nani, la killcam finale. C'est une 4, c'est 6... une... Lui, j'avoue, j'étais content. Lui, j'avoue, j'ai envoyé du flex, en fait. Là, là, là. Ah, ils vont le voir, regardez Oh, le flexeur, c'est horrible ce que j'ai fait. Ils vont me détester, ils auront bien raison. L'arrogance ne paye pas les amis, l'arrogance ne paye pas. Bon et ben, allez, les potes, c'est tout pour moi pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner et je vous dis à la prochaine les amis. Bisous